Bonjour tout le monde, mon nom est Marc Roussin, je suis président de l'association du marketing relationnel. Alors si vous entendez du bruit derrière moi, c'est normal. On est à une activité la soirée de la rentrée de l'AMR et c'est fantastique, on est très heureux. On a une centaine de personnes avec nous ce soir qui sont venus célébrer au fond notre, notre nouvelle saison. Avec nos 300 membres, je vous souhaite la bienvenue. Et euh, n'hésitez pas à nous joindre. À la prochaine!